Je rentre enfin après plusieurs jours euh, d'escale de, en Belgique pour fêter euh, le mariage de mon frère, vous avez vu euh, probablement euh, les vidéos, pour également euh, avoir assisté à des réunions de travail, avoir participé à la construction de différents projets avec des partenaires et des collègues ici en Belgique et je rentre enfin après plusieurs jours. Et euh, hier soir, euh, j'ai passé euh, la soirée avec Christophe, Christophe, je te salue, Christophe Godfrio. Vous avez vu également euh, la vidéo, nous étions ensemble à la radio, nous avons, euh, comme des fous, nous avons grimpé sur la butte du Lion, alors que je n'étais pas prévu, mais c'était vraiment un petit imprévu très agréable. Et hier soir en rentrant, euh, une voiture nous est rentrée dedans, rien de grave, euh, même pas de dégâts matériels, mais tout ça pour dire que parfois un événement dans une journée peut ternir toute, euh, toute la positivité qu'on a pu euh, emmagasiner en une journée. Toute l'énergie positive euh, que, nous avons, qu a, que nous avons pu emmagasiner en une journée peut en un instant sembler euh, disparaître. Il est vrai qu'un accident, ce n'est pas quelque chose de très agréable, euh, même s'il n'y a pas de dégâts. On a eu affaire, ici en l'occurrence, à quelqu'un qui, euh, qui faisait preuve de mauvaise foi, quelqu'un qui nous est rentré dedans, donc qui par définition n'a pas tenu ses distances de sécurité, qui probablement n'était pas attentif avec ce qui se passait devant lui. Et cette personne avait tellement de mauvaise foi qu'il essayait d'insuffler en nous des sentiments de culpabilité, de nous faire croire que c'était la faute à Christophe, notre faute à nous, euh, ne voulait pas remplir de... Euh, de constats européens d'accident. Déjà ça c'est assez louche bien entendu, parce que sous prétexte que nous allions nous monter, nous relayer contre lui, que nous allions porter faux témoignages, enfin bon, toutes sortes de mauvaises fois qui fait que aussi bien Christophe que moi, aussi positif et optimiste que nous sommes, on a eu beaucoup de mal à prendre sur nous. Alors on a pris sur nous. L'avantage c'est que nous étions à deux, c'est que quand je voyais que Christophe allait péter les plombs et que moi j'allais péter les plombs, Christophe on prenait le relève l'un l'autre. C'est l'avantage, mais c'est vrai que ce genre d'événement-là euh, demande beaucoup beaucoup d'énergie dans ce sens où euh, quand on est dans la maîtrise euh, et surtout quand on est dans l'émotion, il est parfois difficile de rester euh, maître de soi-même, de rester calme, de rester lucide. Euh, je pense que nous l'avons été, que nous le sommes restés. Christophe pourra en témoigner euh, en toute objectivité, vraiment en toute objectivité. On avait vraiment affaire à quelqu'un de mauvaise foi. Euh, donc oui, ça a terni un peu cette journée où nous revenions d'un restaurant. Christophe m'avait invité de terminer cette journée sympathique, en tête à tête, entre amis et collègues. Et cet accident, même s'il n'y a pas eu de dégâts matériels, c'était un accident très léger, à même pas 10 km heure, peut en effet ternir. Et ça, ça peut arriver en effet tous les jours dans notre vie. Il y a parfois des éléments simples, courts et brefs, qui peuvent donner l'impression que ça nous pourrit toute une journée. Euh, et Camille pourrait vous en parler en, parce qu'elle a été également hôtesse de caisse parfois un client peut vous pourrir une, toute une journée et parfois dans la vie un événement simple euh, peut nous pourrir la journée ce qui est vraiment important c'est de ne pas amplifier cet événement pour ne pas lui faire prendre des proportions plus grandes que n'a de valeur cette journée vous voyez où je veux en venir c'est que parfois nous avons tendance à amplifier des choses qui n'ont pas lieu d'être même si c'est embêtant et euh, une journée c'est 24 heures un petit événement peut en effet avoir des conséquences assez euh, tragiques, désastreuses ou désagréables, mais essayons de relativiser, de mettre les choses dans son contexte, et puis de se dire, au fond, oui, sur le moment, c'était désagréable, mais tout s'est finalement bien passé. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours aussi facile, je suis d'accord, mais dans beaucoup de cas, c'est ce cas de figure-là qui se s'offre à nous, dans beaucoup de cas, on a tendance à scénariser euh, plutôt des aspects catastrophiques et euh, amplifier des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà donc, simplifiez-vous la vie, soyez heureux et à très vite. Ciao, ciao.